et eh bien bonjour à tous. Juste une petite vidéo pour montrer à Olivier le potager d'Olivier ce que je lui avais parlé sur les haricots verts. En fait, quand ils ont fini leur première production, vous pouvez faire des tests et les laisser refleurir. Vous voyez là, c'est la deuxième refleuraison. Là, c'est les deux linelles, ils ont ils ont pas mal rebranché. Tandis que les oxynelles, ils euh, rebranchent un peu moins bien. Ils ont eu chaud aussi avec le temps. Les rudis, d'habitude, ils sont jolis. Mais là, cette année, je pense qu'il y a des variétés qui résistent plus au sec. et en général, là, vous voyez, il y a des petites branches qui repartent. Bon, s'il y avait eu. Un peu de pluie cela ça fait trois semaines qu'on n'a pas eu de pluie les branches à serait un peu plus grandes sur cette variété Et vous voyez c'est la deuxième production je sais pas si je vais pouvoir vous montrer Ceux avant là il y avait une feuille ça a rebranché pour faire d'autres fleurs ça permet quand même d'économiser de la semence moi je fais ça tous les ans cela c'était des semis du 20 avril. Vous voyez, il y a quand même des feuillages secs mais il y a quand même une belle production d'haricots même cela on les arrose pas en plus. L'avantage c'est que quand ils sont enracinés, ils peuvent refaire des branches. Là c'est les, les deux linelles ils sont ils sont assez extraordinaires là cette année d'habitude ils font une reproduction j'avais été jusqu'à 17 récoltes avec cette variété là on doit être aux alentours de euh, 10 récoltes enfin je vous conseille hein de pas arracher voir Eco quand ils ont fini leur production. C'est regarder tout ça là. Ce serait dommage de les avoir arrachés. On va encore faire euh, 400 récoltes. Peut-être même plus selon le temps si ça veut pleuvoir. Voilà les amis. Moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Et mardi prochain, il y a une petite surprise. Je serai en live chez David et Linda. Bon week-end